Salut, ça va Bah voilà, ça fait 9 ans que Partoche existe, donc il fallait faire cette petite vidéo d'anniversaire, la traditionnelle, la fameuse, même si ça fait pas 10 ans, bah on s'en rapproche quand même, hein. ça, fait... Non, ça fait un bail, hein. ça fait un bail, il y, en a qui, il y en a qui sont là depuis le début. Bref, donc du coup, un petit bilan sur ce, que, ce, qui, ce qui a eu lieu cette année, il y a eu des petites choses quand même sur la chaîne, et puis une petite preview de ce qui va venir dans les prochains mois. Euh, même hors de la chaîne d'ailleurs. Donc on y va. Alors évidemment, le gros projet de ma chaîne cette année, c'était l'épisode sur les musiques de la saga Matrix, sur les trois premiers volets. Si vous ne les avez pas vus et que ça peut vous intéresser, je vous encourage, elles sont encore en ligne, profitez-en, ça va peut-être pas durer, parce que sachant qu'il y a le quatrième volet de la saga qui va sortir eh bien dans un mois, là à peu près, euh, c'est l'occasion de, euh, ces de voir ou de revoir ces vidéos sur, sur les musiques des trois premiers films. Ce projet-là, je le classe sur le même niveau que mes vidéos sur Le Seigneur des Anneaux que j'avais fait il y a plusieurs années, euh, en, termes de, en termes de boulot on va dire, euh, même si elles ont été beaucoup moins vues puisque la chaîne perd euh, en vitesse hein, depuis quelques années, il y a bien moins de gens qui les regardent, et en plus de ça, la musique de la saga Matrix, je pense, a beaucoup moins de gens que la musique du Seigneur des Anneaux. Pourtant, Pourtant, il y a énormément de choses de fou euh, à dire dessus, euh, à découvrir dessus. Voilà, euh, je vous encourage à aller les voir quand même. C'est 4 vidéos, donc une, une, un épisode en 4 parties, d'à peu près une vingtaine de minutes chacune. Il y a du contenu Grâce à ces vidéos, euh, c'est pas rien, j'ai eu un petit, une petite surprise cette année. Télérama, en tout cas euh, un rédacteur de Télérama a décidé de consacrer une petite partie d'un numéro à ma chaîne YouTube, notamment parce qu'il a découvert grâce à mes vidéos sur Matrix. Donc j'ai ma petite tête, hop là, sur un Télérama, c'est pas rien. Alors évidemment Télérama, je, je, je, je suis un grand fan, je, je lis tous les tous les tous les magazines, donc j'ai évidemment lu en entier celui-là parce que je lis pas que pour, je l'ai pas acheté que pour ma tronche dedans, non évidemment, non. Tu sais pas, il y a un, y a un, un magazine qui, qui parle de, de tes accomplissements, ça fait plaisir. Même si c'est un minuscule article, bah c'est toujours cool, alors pour ceux qui se demandent, non, ça ne m'a pas apporté de notoriété. Évidemment je me suis pas arrêté là, j'ai enchaîné sur deux épisodes de partoches plus conventionnels, le 37 sur le canon en Ré majeur de Pachelbel, et le 38 sur la 5 e symphonie de Beethoven, la célèbre 5 e symphonie, en tout cas le premier mouvement, même si c'est des œuvres ultra connues, et eh bien. Il y a des choses à découvrir je pense dessus, donc pareil, bah, n'hésitez pas à foncer, allez voir, enfin, voilà Globalement cette année c'est tout ce que j'ai fait, voilà, j'ai rien branlé d'autre, hein. trois petites vidéos c'est tout. Euh... Voilà. Bah non, il y a d'autres choses, évidemment, vous le savez peut-être, je prends de l'avance, en tout cas j'essaye de prendre de l'avance sur le contenu pendant les vacances d'été. Euh, du coup, j'ai préparé quelque chose qui viendra euh, en ligne le, en décembre. Je vous en dis pas beaucoup puisque dans les prochains jours, euh, voilà, je vais poster une vidéo qui présente le fameux projet de décembre, qui n'est pas une vidéo de partoche ou autre, c'est un peu différent, mais quand même, on ne sera pas dépaysé. Et donc je le prépare depuis euh, 4 mois maintenant, et euh, c'est enfin euh, à peu près terminé. J'espère que vous serez au rendez-vous, voilà, c'est une petite euh, une croquette euh, comme ça que vous découvrirez en décembre. Euh, à bientôt pour euh, pour la présentation du projet. Je voulais aussi votre avis sur un truc. Alors euh, parlons de live, des lives euh, sur Twitch ou sur YouTube, j'en ai déjà fait quelques-uns mais c'est histoire de causer quoi sans vraiment euh, de réel contenu et depuis le confinement de devine 2020 évidemment tout le monde s'y est mis, c'est la grosse mode. Euh, à, à tel point que euh, j'ai été réticent à en faire euh, moi-même des lives comme j'aimais bien faire de temps en temps parce que je me disais qu'il y avait tellement de gens qui en faisaient, qu'il y avait tellement d'offres que personne ne viendrait voir mes lives d'autant que l'audience de ma chaîne ne fait que baisser donc euh, si je me mets à faire des lives il n'y aura pas grand monde mais quand même euh, c'est une idée qui me trotte dans la tête surtout que là j'ai en fait deux trois idées de sujets que j'aimerais vous, vous proposer et euh, voir si ça pourrait intéresser des gens en fait je, je sonde un peu donc, sur ceux qui regarderont cette vidéo, vous allez me dire. J'ai essayé de regarder un peu ce qui se faisait et il euh, y a des trucs qui, qui peuvent intéresser des gens apparemment. Donc, moi, je me suis dit que si jamais je vous proposais ces idées, ça pourrait intéresser quelques personnes. Donc, dites-moi, par exemple, on pourrait euh, mater en direct ensemble euh, des concerts, alors je pensais au concert de live, le live tour de Hans Zimmer, ça pourrait être rigolo, parce que je pourrais dire, ah bah ça c'est plutôt cool, je pourrais aussi euh, me moquer gentiment comme vous savez que j'aime bien me moquer de Hans Zimmer, parce qu'en fait je l'ai ce concert en DVD, je l'ai jamais regardé, euh, pour info c'est un cadeau de mon papa, et euh, j'aimerais euh, le voir un jour quand même, donc merci d'ailleurs papa pour le cadeau, je le regarderai. Peut-être avec les gens, peut-être avec vous. Donc dites-moi euh, si ça, ça peut être une idée sympa. Alors après, on pourrait se faire plaisir aussi et regarder d'autres concerts, comme par exemple des concerts de John Williams. Tiens, j'en profite pour balancer l'info euh j'ai vu l'homme en vrai en concert. Je suis allé à Berlin le 15 et 16 octobre de cette année. Grand événement dans ma vie. Euh, incroyable, incroyable euh, soirée. Où, où, où en plus, j'ai vu mon idole. Donc ça, ça faisait extrêmement plaisir. Deuxième idée, il y a des trucs qui... Ça me fait marrer et j'aime beaucoup le concept. C'est le concept de classement, de tier list, comme ils l'appellent. Euh, je trouve ça cool. Et euh, c'est hyper classique, hyper bateau. Mais on pourrait euh, s'amuser à classer des, des thèmes de musique de film. Je pensais par exemple à classer... Euh, les thèmes de musique de super-héros, puisque j'ai eu pas mal d'idées de thèmes qu'on pourrait qu'on pourrait s'amuser à classer, ça pourrait être cool, en tout cas j'aurais bien aimé euh, voir si c'était envisageable, voilà. Euh, je sais pas comment on fait, faire des tier listes là, mais euh, je pense que ça doit pas être trop compliqué, donc ça pourrait être cool. Alors un truc aussi, euh, je m'étais dit peut-être que j'ai assez de recul maintenant pour euh, assumer ce genre de proposition, c'est de regarder et commenter quelques-unes de mes anciennes vidéos puisque j'assume maintenant que les premières vidéos sont vraiment nazes et je me sens prêt à me justifier là-dessus. Donc, euh, commenter mes anciennes vidéos, pourquoi pas, parce qu'il y a en fait beaucoup de choses à dire, sur le, la forme évidemment, mais sur le fond aussi. Euh, sur le fond, ça me permettra de, je sais pas, de, de revenir sur des conneries que j'ai dites ou alors euh, sur des trucs qui sont encore valables parce que j'ai été relu, même à l'époque, par des, par des gens. Donc pourquoi pas Et après, la première idée que j'avais, la traditionnelle, c'est évidemment, pourquoi pas, regarder ou écouter des œuvres que vous voudriez faire découvrir. Ça permettrait à plein de gens de découvrir des trucs, et euh, moi, qui euh, suis toujours en recherche de euh, découvertes, et pas forcément que du symphonique. D'ailleurs, j'aimerais vraiment essayer de découvrir notamment des œuvres de jazz, parce qu'il y a des choses que je trouve vraiment très intéressantes dans le jazz et je sais pas comment trouver des trucs de jazz. Bon, je dis jazz, hein, mais peu importe. Faites-moi découvrir des trucs. Ça, ça pourrait être une idée sympa et ça pourrait plaire à pas mal de gens, la découverte de musique. Je sais qu'il y a plein de gens qui, qui découvrent tout le temps des nouvelles musiques. Moi, j'ai peu de moyens de découvrir de nouvelles musiques. Tout ce que je découvre, c'est des BO de musique de films que je me mets de côté parce que j'aime bien ou j'ai entendu tel compositeur donc j'essaie d'écouter ce qu'il a fait par ailleurs mais ça reste assez limité ou sinon on m'en fait découvrir de temps en temps mais c'est assez rare donc ce live pourrait être un bon moyen de découvrir des artistes des artistes euh, pourquoi pas je bafouille mais rien à foutre je le laisse au montage voilà globalement c'est mes idées de la de sujet de live que j'ai pour le moment donc je récapitule 1 regardez Ensemble des concerts, notamment le concert live tour, je ne sais plus comment il s'appelle, de Hans Zimmer. De même si c'est bateau, euh, ça marche toujours, c'est de classer des musiques de films. Alors d'ailleurs, euh, je, <rire> je salue mon pote Colin de la chaîne Salut les Mélomanes, qui fait aussi des lives. Et euh, je sais qu'il a fait des lives où il classait, euh, alors je ne sais plus si c'est des compositeurs ou alors des œuvres, ou je ne me rappelle plus. Bref, euh, mais je crois qu'il a fait un truc sur euh, les musiques de films. Euh, donc là, ce serait des... classer des mélodies plutôt, classer des thèmes, mais peu importe, on pourrait classer des trucs. Est-ce que vous voulez classer des trucs 3. Regardez et commentez des anciennes vidéos de la chaîne. Rrr, dites non, s'il vous plaît. Et 4. Live découverte de musique. Euh de votre part, ça, ça peut être très intéressant pour tout le monde sachant que je ne compte pas mais là, je l'ai pas dit mais je le dis maintenant je ne compte pas me lancer dans du live régulier c'est 4 idées je les ferai à 4 fois, à 4 moments dans l'année point, enfin, c'est... quand, quand j'aurai envie je ferai ça, c'est pas un truc régulier avec euh, ah bah, le jeudi on fera classement de musique, le euh, le mercredi on fera, on regarde des concerts non, ça sera occasionnel et c'est pour ça qu'en fait je compte sur vous aussi parce que moi je peux pas me lancer dans un truc régulier, enfin clairement, donc voilà Allez, je vais bientôt finir la vidéo. Je voulais vous parler d'un dernier truc qui n'a rien à voir. Je viens de postillonner, j'espère que vous n'avez pas vu. C'est un projet à très long terme, mon plus gros projet de ma vie quand même, mais ça ne concerne pas directement la chaîne. Ça ne concerne pas du tout, la chaîne, d'ailleurs, puisque c'est l'écriture d'un roman. Alors, j'ai déjà eu le commentaire, mais euh, c'est pas le passage obligé de tous les youtubeurs, euh, puisque là, par exemple, ce n'est pas un éditeur qui est venu me chercher pour que j'écrive un truc en rapport avec la musique de film ou le, la musique symphonique, comme sur ma chaîne. Non, non, rien à voir. C'est un projet développé entièrement, indépendamment. Et d'ailleurs, j'ai commencé à développer cette idée avant de créer ma chaîne YouTube, en 2010. Donc vous voyez, ça remonte. Donc ça n'a rien à voir. En plus, c'est un roman. Euh, de science-fiction. Donc, ça n'a rien à voir. Alors vous allez me demander pourquoi j'en parle ici... Euh, euh, ouais. Bah en fait, parce que j'ai envie d'en parler, tout simplement, c'est un, un truc que je développe depuis plus de dix ans maintenant, et il est enfin, euh, ce bébé, c'est un peu mon bébé, il est enfin en phase de finalisation, c'est quand même pas rien. Euh, merci confinement, faut avouer que ça, pour le coup, ça m'a aidé à prendre du temps pour développer mes projets, et donc, après mon emménagement ici, je me suis relancé activement dans ce roman et il a pris quand même un bon coup de pied au cul grâce au confinement où j'ai beaucoup avancé de l'écriture et le développement de l'univers. C'est un truc de science-fiction. Bien space opéra, bien, bien, bien, bien fat quoi. Voilà, donc euh, le premier jet a été terminé cette année et là je suis en train de finir de le relire. D'ailleurs je l'aurais peut-être relu euh, entièrement euh, à la sortie de cette vidéo le 13 novembre. Ce qui veut dire que le deuxième jet, normalement, devrait être terminé. Alors, est-ce que c'est le jet définitif Forcément, non, je ne pense pas. Déjà, pour deux raisons, je vais peut-être bidouiller encore des trucs moi-même. Et il est conseillé de le faire relire. Et c'est là où peut-être que euh, peut-être que je vous solliciterai, notamment via Twitter, puisque c'est là, là que je... J'ai déjà partagé euh, ce, ce projet un petit peu, j'en ai un petit peu parlé là-bas. Euh, mais euh, ça peut être intéressant de demander à certaines personnes qui sont euh, à fond dans la science-fiction et dans la lecture de relire ce, ce truc pour me donner peut-être des retours sur des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, euh, pour donner des idées de modifications à faire, sachant que je les suivrai peut-être ou pas. Ensuite, euh, ce que j'aimerais dire, c'est que euh, il est... Euh, un peu probable qu'il soit édité, ce roman, évidemment. Je pense que je vais quand même essayer de voir comment le faire pour l'envoyer à des éditeurs. On ne sait jamais, mais j'y crois juste pas du tout. En tout cas, voilà, j'aimerais quand même qu'il soit assez abouti. Et si jamais c'est pas édité, je pense le mettre en ligne. Enfin voilà, je pense le rendre disponible à ceux qui pourraient être intéressés. On ne sait jamais. Je sais pas combien vous serez à regarder cette vidéo. Et dans le tas, je sais pas combien vous êtes à être intéressé par un gros bouquin de science-fiction. Un gros bouquin parce qu'il fera dans les 1100 pages. Format, format poche normal, quoi. Voilà, mais on sait jamais, donc euh, si ce truc-là vous intéresse, en gros, ça veut dire suivez-moi sur Twitter et peut-être que je demanderai euh, un, une, une bêta lecture à certains d'entre vous. Voilà. Euh, J'ai terminé, donc euh, on va passer aux remerciements. En fait, euh, les remerciements, c'est vraiment à ceux qui continuent de me suivre euh, avec acharnement. Puisque, euh, comme je l'ai dit, la, la, la visibilité sur YouTube, maintenant, c'est n'importe quoi. On sort des vidéos qui sont vraiment plus très vues par, euh, et, et vues par seulement une... Un très petit pourcentage de, des abonnés des chaînes. Euh, donc, euh, donc ceux qui continuent à suivre assidûment les vidéos, vraiment merci. C'est grâce à vous qu'on a toujours la, la pêche, je pense, pour continuer. Je dis on parce qu'à mon avis, je suis pas le seul dans, dans ce cas-là. Euh, ça me fait plaisir de continuer les vidéos pour, pour vous. J'ai lancé aussi un petit making of de l'épisode de 38 qui a plu à certains. Moi ça me faisait vraiment plaisir de montrer à quel point le montage de ces vidéos-là peut, peut être peut être euh, exigeant. Et je remercie les personnes qui continuent de faire des dons mensuels, enfin pas mensuels, mais en tout cas euh, réguliers, euh, répétés, euh, notamment sur Tipeee. Sachez que je délaisse un petit peu Tipeee, je pense que je vais plus mettre l'accent euh, sur Utip, puisque j'ai une, une page depuis quelques temps. Et j'ai aussi une page sur... Je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. Euh, je suis aussi sur euh, Coffee France, un petit peu comme Tipeee, où vous donnez un petit pourboire. Euh, L'idée, c'est de payer une boisson, euh, et donc la boisson correspond au montant que vous donnez, donc ça, ça peut être euh, une option aussi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne fin d'année, et à très bientôt en décembre pour ce petit projet. Allez, je vous le dis, c'est un calendrier de l'avant. <rire> voilà. Allez, salut, bisous